C'est combien, les trois homards 80 euros. C'est des goûts de luxe pour une fille de gauche. Attendez, pour le prix des trois homards, je peux avoir combien de tourteaux Environ 7. Mais ils sont vivants, là Ah bah oui, vous savez, ils sont vivants, regardez. Bon, je vais prendre les 7 tourteaux. Dépêche-toi, ils ont plus l'air de bouger, là. Faut pas qu'ils meurent. Je suis triste pour les homards. Mais bon, une vie de homards, ça vaut une vie de tourteaux. C'est le capitalisme qui dit qu'un homard ça vaut plus qu'un tourteau. Pas enfin, la nature. Donc vaut mieux sauver cette tourteaux que trop homards. Tu crois pas Mais cette tourteaux, ça fait combien de crevettes